tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler de mon budget en tant qu'étudiante pour pouvoir vous donner une idée si jamais par exemple l'an prochain vous vous lancez dans les études supérieures pour vous donner mes petits conseils, tout ça. Donc je vais me baser sur mon expérience et mon expérience lorsque je vivais seule dans mon appartement à Besançon, euh, pas lorsque je vivais à deux, donc lorsque j'étais en couple puisque c'est un budget qui est complètement différent. D'ailleurs j'en profite, n'hésitez pas vous aussi à donner vos petites astuces, vos petits conseils comment vous gérez votre budget si vous êtes étudiante euh, en commentaire voilà comme ça plus il y a de conseils mieux c'est on pourra tous s'aider entre nous puisqu'on sait que c'est un petit peu la galère quand on est étudiant n'est ce pas Cette vidéo est en collaboration avec le Crédit Agricole en fait ils ont mis en place un site où vous pouvez trouver plein de conseils de plein d'autres influenceurs sur plein de thématiques qui concernent les étudiants euh, par exemple comment trouver un appartement comment trouver un job étudiant voilà il y a plein de conseils différents je vais vous mettre bien sûr le lien de ce site du coup en barre d'infos j'ai trouvé le concept génial pour pouvoir aider au mieux les étudiants ou futurs étudiants petit disclaimer que je voulais dire aussi c'est que du coup je vais vous donner mon budget étudiant exact, on va vraiment parler chiffres et je sais que l'argent ça peut souvent être tabou mais moi je veux pas que ce soit tabou, ça va vraiment pouvoir vous donner une idée, c'est bien sûr mon budget personnel et euh, j'ai essayé de faire une moyenne à chaque fois donc je vais tout détailler dans cette vidéo. Alors avant de vous décrire mon budget étudiant, moi je vais commencer par vous donner deux petites astuces qui m'ont vraiment aidée lorsque bah, je me préparais à avoir mon propre appartement et donc à devoir gérer mon budget. La première astuce ça va être tout simplement de prendre une feuille et de faire deux colonnes. Une première colonne avec les entrées d'argent et la seconde colonne avec les sorties d'argent. Dans les entrées d'argent, vous allez pouvoir du coup mettre si jamais euh, vous avez un job étudiant, le salaire que vous touchez tous les mois ou à peu près en moyenne du coup, les aides que vous allez pouvoir toucher donc que ce soit les bourses, euh, les APL, également si jamais euh, vos parents vous ont proposé de vous aider donc la somme qu'ils vont vous donner chaque mois si jamais vous êtes dans ce cas-là. Voilà, toutes les entrées d'argent fixes et sûres que vous pouvez avoir. Du coup dans la seconde colonne vous mettez vos sorties d'argent qui sont fixes, c'est ce que je vais vous détailler du coup ensuite mais ça va pouvoir vous donner une idée c'est aussi une très bonne technique lorsque vous cherchez un appartement puisque du coup vous allez savoir à peu près combien vous pouvez mettre dans le loyer pour pas être, ou en tout cas éviter au maximum d'être dans le rouge à la fin du mois Moi je n'utilisais pas cette technique mais il y a beaucoup d'étudiants qui l'utilisent, en fait c'est de à chaque début de mois de sortir l'argent les... et de mettre ça dans des petites enveloppes organisées, donc avec une enveloppe course, une enveloppe à laverie, une enveloppe sortie, en fait d'organiser dans des enveloppes comme ça vous n'êtes pas tenté de sortir plus d'argent par exemple pour les sorties ou les plaisirs, mais en tout cas ça aide les personnes qui ont tendance à flamber un peu avec la carte bleue et à pas se rendre compte bah, au final de combien on a dépensé dans le mois. Perso c'est pas quelque chose dont j'ai ressenti le besoin mais par contre la deuxième astuce là, elle j'en ai vraiment eu besoin et elle m'a vraiment vraiment aidé à gérer mon budget. Donc cette deuxième astuce que j'ai personnellement, alors vous êtes très connu, hein, mais peut-être que vous n'y avez pas pensé. Demandez à ma banque de mettre au point le paiement différé. Donc c'est-à-dire que euh, tout est retiré à chaque début de mois pour mes dépenses du mois d'avant. J'ai pas de surprise au moins. Lorsque je suis débité de quelque chose que j'ai payé par carte, je le vois. Mais c'est pas réellement retiré de mon compte tout de suite. Donc je peux faire des virements avec mes autres comptes. C'est ma méthode pour pas être à découvert tout simplement et pas avoir euh, des frais supplémentaires à payer. Moi je vous conseille tout simplement aussi de, de, de bien écrire toutes vos dépenses et de faire vos comptes tous les mois. Et on passe bien sûr à la plus grosse partie de la vidéo, je vais vous donner mon budget étudiant, vous le détailler. Alors premier point, c'est la partie la plus conséquente de mon budget, je pense comme beaucoup, il s'agit du loyer. Donc mon loyer c'était 350 euros charges comprises pour un appartement de 27 mètres carrés qui était meublé. Je vous donne mon loyer, mais bien sûr ça dépend d'énormément de facteurs, ça dépend déjà dans quelle ville vous habitez, je sais que ça va pas du tout être pareil, que ce soit à Rennes, à Paris, ou si vous êtes dans des communes et pas dans des grandes villes, ça va dépendre de plein de facteurs, si jamais vous êtes au centre-ville ou non du coup, ça va dépendre aussi de la taille de l'appartement, si c'est un meublé ou non, et ça dépend aussi bien sûr de si on passe par une agence ou directement par le propriétaire, parce que lorsqu'on passe par agence, bah il y a des frais supplémentaires. Alors mon conseil si c'est votre premier appartement, c'est d'essayer de trouver un appartement qui est meublé parce qu'on se rend pas compte, mais lorsqu'on doit acheter tout ce qui est électroménager, tout ce qui est bah, meuble tout simplement, et bah, des fois on a quand même envie de prendre un petit peu de décoration, bah, tout ça ça monte extrêmement vite. Donc si vous trouvez pas d'appartement meublé, euh, on peut faire de superbes occasions en prenant par exemple de la seconde main. Donc sur le Bon Coin, on trouve plein de choses. Euh, sur le market de Facebook aussi, on, on trouve plein de pépites. Euh, également à Emmaüs, aussi sur Vinted, si jamais euh, vous, pour la décoration. Je sais que maintenant il y a une partie décoration sur Vinted, donc ça c'est grave cool pour euh, pouvoir personnaliser un petit peu son appartement parce que c'est cool de se créer un petit cocon lorsqu'on rentre des cours ou de son job étudiant. On a envie d'être bien. En plus de ça, c'est vachement cool par exemple, vous trouvez un un meuble sur le bon coin mais la couleur vous plaît pas, bah, ça peut faire une petite activité de le rénover, de le repeindre, de le personnaliser. Ah et pareil, encore une fois, faites attention lorsque vous cherchez votre appartement. Pour les charges. Si c'est hors charge, euh, ça, les charges montent très vite et ça va prendre en compte dans le loyer. Alors deuxième point bien sûr très important, les courses. Alors j'ai regardé du coup sur les derniers mois à peu près euh, à combien j'étais par mois et j'ai vu que j'étais à peu près à 60 euros 70 euros maximum de courses par mois. Là je sais que ça, ça dépend vraiment de plein de points. Hein. Euh, personnellement déjà je suis pas une grande mangeuse, j'ai un tout petit appétit mais avec tout ça je, euh, je mange vraiment à ma faim. Hein. Et je ne mange pas que des pâtes parce que je sais qu'on a ce cliché des étudiants qui ne mange que des pâtes, mais c'est pas bon pour la santé déjà. Euh, Croyez-moi, votre corps a besoin de plein d'autres choses et vous allez vite ressentir la fatigue. Mon conseil, si jamais vous habitez en centre-ville et que vous avez la chance soit d'avoir une voiture, soit euh, d'avoir une ligne de bus qui peut vous sortir un peu du centre-ville, c'est vraiment l'idéal. Moi je sais que je voyais la différence lorsque j'achetais des petites courses euh, à la supérette en bas de chez moi et lorsque je prenais ma voiture et que je faisais 15 minutes de route pour faire un bon plein de courses, bah, au final j'en avais beaucoup plus. Pour le même prix qu'à euh, la supérette. Donc si vous le pouvez, je sais qu'on peut pas tous essayer de vous excentrer un peu bah, du centre-ville. Je sais qu'on est vachement tenté aussi d'acheter des plats euh, tout faits, des plats préparés. Parce que soit on n'a pas le temps, soit on a la flemme. Bah il y a quand même une sacrée différence. Alors déjà c'est moins bon forcément que du fait maison. Et croyez-moi, au final c'est aussi plus cher d'acheter des plats préparés. Aussi regardez les dates courtes, il y en a très souvent en fait dans tous les supermarchés, j'ai l'impression même et superette aussi, les dates courtes, on peut faire des sacrées affaires. Aussi, faites une liste de courses avant d'aller au supermarché, ça paraît tout bête hein, mais je peux vous dire qu'il y a des fois où j'avais pas fait ma liste de courses bah j'ai acheté plein de choses dont j'avais pas besoin et j'ai oublié les choses dont j'avais besoin donc au final j'ai plus dépensé et, et j'étais dégoûtée quoi. Donc vraiment faites une liste de courses comme ça vous allez acheter ce dont vous avez vraiment besoin et vous n'allez pas acheter des pompons, des chocolats. Bon vous pouvez vous faire plaisir hein, mais je sais qu'on est beaucoup plus tenté quand on n'a pas notre liste. Faites vos courses avec le ventre plein euh, juste après avoir mangé un truc parce que si vous avez faim et que vous allez faire vos courses, laisse tomber. D'un coup, t'oublies que t'as pas argent limité sur ton compte et t'as envie d'acheter plein de bêtises. <rire> ah, et quelque chose qui m'a surprise aussi euh, en habitant à Besançon, là, je me suis rendu compte que certaines choses me coûtaient moins cher en allant acheter au marché et en plus c'était des produits locaux, frais ultra bon. J'étais surprise, faites euh, après ça dépend sûrement des villes aussi, mais essayez de faire une comparaison et je pense que ça vaut souvent le coup. J'ai une application aussi qui est vachement cool, que j'ai découverte du coup cette année et qui est trop trop cool pour euh, bah, euh, tout simplement pour faire des économies, c'est l'application Too Good To Go. En gros le principe ça va être les restaurants, les boulangeries euh, qui vont mettre en fait sur cette application les, les invendus du jour et ils vont être beaucoup moins chers alors, en général c'est 3-4 euros, alors du coup vous ne savez pas euh, ce que vous allez avoir. Ils vont vous faire une petite description. Par exemple, quand c'est des boulangeries, je sais qu'ils mettent ça peut être sandwich, ça peut être des vénoiseries, ça peut être plein de petites choses comme ça pour 4 euros et vous pouvez vous retrouver des fois avec des paniers qui sont vraiment bien garnis. Avec ça, vous allez me dire bah oui, mais on peut tomber sur des choses qui nous plaisent pas, qu'on mange pas. C'est vrai, vous là-bas, vous prenez votre panier, vous regardez, vous dites ah bah ouais, mais ça, euh, moi je vais pas le manger donc soit tu le redonnes au commerçant, soit tu le donnes à quelqu'un de ton entourage qui lui va aimer le manger ou quoi. Ça limite le gaspillage, à vous, euh, ça vous coûte moins cher. Troisième catégorie du budget étudiant, les transport. Donc soit vous prenez un abonnement, que ce soit bus, métro, tram, moi quand j'étais à Rennes je sais que c'était à peu près 30 euros par mois. Si jamais vous prenez un abonnement comme ça, renseignez-vous bien parce qu'il peut y avoir des sacrées réductions avec le statut étudiant et également selon votre statut de bourse. Euh, je sais que selon les échelons il bah, y a des réductions en fait de plus en plus intéressantes euh, lorsque l'échelon augmente en gros, donc renseignez-vous super bien là-dessus. Personnellement j'habitais au centre-ville à Besançon, donc j'allais à pied à la fac, j'allais à pied euh, au centre-ville et tout, mais je prenais ma voiture juste pour aller faire mes courses. Alors dans le budget du coup je compte pas du tout euh, mes trajets Rennes-Besançon, parce que vous, vous doutez bien que c'est pas du tout le même prix, mais du coup ça me coûtait à peu près 20 euros d'essence par mois sans compter les trajets Rennes-Besançon, et si jamais euh, vous vous prenez la voiture... Pensez à Blablacar, donc au covoiturage tout simplement. Même si vous habitez juste à 20 minutes de la ville, euh, vous êtes, vous savez, excentré de la ville dans un petit patelin et que vous habitez à 20 minutes, bah il y a des gens qui font le même trajet tous les jours, donc pensez au covoit, ça vous fera un petit peu de sous, un petit peu d'économie, parce qu'on ne se rend pas compte mais ça monte très vite. Pour bon, là ça va aller très vite, mais forcément dans le budget il y a tout ce qui est abonnement mensuel, donc que ce soit téléphone, Netflix, Spotify, Deezer, le téléphone c'est à peu près 10 10€. Netflix 7,99€. Et h 4,99€ par mois, euh, puisqu'il y a une réduction étudiante euh, pour 10h et donc du coup ça revient à 5€ par mois. Donc en tout, pour tous ces abonnements, ça me revient à peu près à 23€. Alors autre point à prendre en compte, en tout cas c'était mon cas, la laverie, puisque je n'avais pas de machine à laver, donc je devais laver mon linge en laverie. Donc ça me prenait environ 20€ par mois. Mon petit conseil juste par rapport à ça, euh, attendez d'avoir pas mal de vêtements à laver pour euh, aller faire une machine à laver en laverie puisque selon euh, la taille de machine que vous choisissez à la laverie, ça reviendra, enfin ça vaudra plus le coup en fait si vous prenez une plus grosse. Quand tu fais proportionnellement en fait ça valait vachement plus le coup. Ça c'est mon petit conseil, moi c'est ce que je faisais. En gros j'attendais de ne plus avoir de sous-vêtements pour aller à la laverie. Quoi. Alors on a bien sûr le budget sortie plaisir, ça ça dépend vraiment des mois, ça dépend tout simplement des rentrées d'argent et des sorties d'argent, si jamais on a eu des imprévus ou quoi. Bon, j'ai fait à peu près une moyenne. Donc, quand je parle sortie, plaisir, c'est aller au bar, aller en boîte. Bon, moi je vais pas en boîte, mais voilà, faire du shopping, voilà, ça va être tout ça. Tout ce qui n'est pas en gros indispensable, mais qui fait quand même plaisir dans la vie étudiante, n'est-ce pas Ça faisait à peu près 20 euros par mois, mais c'est vraiment une moyenne. C'est parce qu'il y a des mois où je, je, me, en fait, je me faisais pas plaisir. Et puis d'autres mois, je me faisais plus plaisir, ce qui monte le plus, bah, c'est l'alcool et euh, les restaurants. Ce que j'essaye de faire, et c'est mon conseil aussi, j'essaye d'épargner tous les mois, de mettre de l'argent de côté. Donc de garder euh, bah, euh, ce qui me reste et de mettre ça sur un autre compte pour euh, en fait avoir de l'argent un peu euh, de secours si jamais j'ai un problème. Ou même pour faire des futurs achats, je sais que c'est ce que j'avais fait pendant des mois. Pour pouvoir m'acheter ma voiture dernière partie de mon budget euh, j'ai hésité à la mettre puis je me suis dit bah non c'est une vidéo enfin il faut que je sois complètement honnête avec vous c'est une grosse partie de mon budget donc je peux pas ne pas la mettre et ça serait vous mentir donc je suis vapoteuse pour rappel que ce soit la cigarette ou la cigarette électronique c'est bien sûr mauvais pour la santé et je ne vous recommande absolument pas bien au contraire de commencer aujourd'hui la cigarette électronique ça me coûte à peu près 100 euros par mois donc que ce soit pour acheter les résistances ou les liquides j'ai arrêté de fumer la cigarette Lorsque je fumais euh, la clope J'étais à, à peu près 200-250 euros par mois Donc si on additionne le tout cela revient à environ 605 euros pour tout ça. Bien sûr tout ça ça dépend de chacun et euh, à prendre aussi en compte l'aspect fumeur, non fumeur de toute façon moi je vous recommande de faire la même chose que ce que j'ai fait, de faire euh, des moyennes de, de vos dépenses euh, mensuelles s'il vous plaît dans les commentaires ne soyez pas virulents, je sais que dès qu'on parle d'argent c'est un sujet qui est tabou, moi j'ai pas envie que ce soit tabou et si ça peut aider des étudiants ou des futurs étudiants et eh bah ben, tant mieux, c'est peut-être des conseils qui peuvent paraître bateaux, mais moi c'est des conseils que j'aurais aimé entendre lorsque j'ai pris mon premier appartement parce que moi c'est des choses que j'ai apprises sur le tas. Encore une fois merci au Crédit Agricole pour cette proposition de collaboration j'ai trouvé ça vraiment top comme concept je, vais, je répète mais je, je, vais, je vous mets le lien du, du squad en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir, il y a vraiment euh, j'ai regardé, il y, a des, il y a des conseils sur plein de sujets différents, bon bah voilà tout le monde, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et que surtout elle en aidera certains, encore une fois n'hésitez pas à donner vos conseils, vos astuces ou si vous le voulez aussi, ça peut être cool vos budgets étudiants euh, dans les commentaires, et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, ciao